Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal hebdomadaire présenté par Mentouka, c'est votre chaîne de connexion d'Imi Sénégal. Voici les principaux titres de ce journal. Lutte des affrontements à l'université de Kies des balles tirées sur les étudiants. 48 heures d'intégration organisées par CIMIS, cercle des étudiants de Meké à Saint-Louis. 23 juin 2021, montrant à Makissal que le peuple ne veut plus de lui selon Ousmane Sonko. Lutte contre la désertification et la sécheresse, le Sénégal s'est fixé de ses objectifs. Du chef de village de Nangali, ses proches exigent sa libération. 327 accidents de la route en lycée entre 2014 2020 à Kaffrin, mais le fils de lance son mouvement et officialise sa candidature. Gendarmerie radier des cadres, capitaine Touré réagit pour Singa le berger Abuba tué à coups de machette par des voleurs voilà les titres dans un instant de Bonjour à tous dans votre journal hebdomadaire, sur votre chaîne de connexion TV Sénégal. Je vous le disais dans les titres, les étudiants de l'université de Bader -Kam de Kies ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour réclamer de très bonnes conditions. Ce mardi, ils sont décidés de se faire entendre en faisant sortir tous les étudiants et élèves du lycée Malissi de Rue des saint ont supposé ah, et force de l'ordre. Activité. Activité. Toujours dans le même siège, le Cercle des étudiants de Meké à l'Université de Saint-Louis, CEMUS, est une structure qui regroupe tous les étudiants en de Meké et environ à l'Université Gatson Berger de Saint-Louis. Elle a pour mission de recenser tous les fils et filles de Meké autour d'un cadre de partage, d'échange et de solidarité, de créer et de favoriser un sentiment d'appartenance entre étudiants ressortissants de Meké et environ, mais aussi de favoriser des conditions pour leur bien-être social, matériel. Parlons d'autres choses. En perspective du mercredi 23 juin, l'opposition compte organiser un vaste rassemblement pour amorcer le départ du président Macky Sall du pouvoir et Ousmane Sonko de l'accuser avoir trahi toutes les promesses du 23 juin. Face à la presse ce vendredi, le leader de PASTEF, les patriotes ont lancé un appel à tous les Sénégalais à se mobiliser massivement ce 23 juin à la place de la nation pour se réunir face aux espoirs et promesses. La Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée ce jeudi a permis de faire le point sur cette lutte entamée depuis 1992 et pour la matérialiser, une rencontre virtuelle a été organisée sous la présidence du président du Costa Rica, Carlos Alvarado, avec la participation des chefs d'État et des membres du gouvernement, une occasion saisie, par le Sénégal pour définir ses objectifs. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres, c'est un litige foncier sans précédent à Touba, le chef de village de Nangali, âgé de 70 ans et son fils, condamné à trois mois d'emprisonnement ferme par le tribunal départemental de Mbake face à la presse ce lundi. Ses proches ont interjeté appel Contestent le verdict, ils ont même interpellé le khalife général des Mourides, Mbake. Plus de doutes, euh, même donc euh, sur euh, Mam euh, qui veut devenir le prochain maire de Fisk, en présence de Matarba, du représentant Shirba et des artistes, le chanteur, politicien. Officiellement déclaré sa candidature, il se dit l'homme idéal pour faire émerger le fisc avec ses collaborateurs et partenaires de développement. Le Sénégal, le, le général du moins Moussa Fall, natif de Mekke, a été nommé ce jeudi par décret présidentiel au commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, voir le décret numéro 2021, 861. Et puis parlons d'autres choses. 327 accidents de la route ont été enregistrés dans la région de Caffrine entre 2014 et 2020, dont plus de 40% sont survenus dans le département de Kungel, on a t on appris au cours d'une réunion du cadre de concertation régionale sur la prévention routière? Le capitaine Omar Touré réagit sur sa radiation de la gendarmerie. La vie de chaque homme dépend de son propre destin. « Calla bénisse le Sénégal », écrit-il puis repris par Vox Populu dans sa livraison ce jeudi en charge de l'enquête dans l'affaire opposant Ousmane Sonko à Addissar, euh, donc sans, il a été radié de la gendarmerie nationale par pour faute lourde contre l'honneur, la probité et les devoirs généraux des militaires. Le leader de Pastif Ousmane Sonko était en point de presse ce vendredi. L'information a été donnée lui-même sur sa page Facebook. Selon lui et des compatriotes nous aimerons nos points de presse ce vendredi 18 juin 2021 à partir de 16h pour nous prononcer sur l'actualité nationale. L'illéparable s'est produit mardi dernier à Medina Pandia, dans la commune de Singa, ayant croisé sur son chemin en plein brousse une voiture qui avait à son bord des chèvres. Le nommé Abouba, berger de son état, a fait une confusion qui lui a été fatale. En effet, il a cru que les chèvres venaient de son troupeau et s'est alors lancé en la trousse avec sa note. Le Sénégal va pour la première fois commencer à produire de l'électricité à base de gaz naturel liquéfié. Le Sénégal expérimente la génération de l'électricité à partir du gaz naturel liquéfié GNL. Après l'arrivée mercredi d'une installation flottante de gaz, l'unité de stockage et de réservation de Singapour qui a exploité au Sénégal est le fruit d'une co-entreprise entre la compagnie maritime. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un peu restant, le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons parlé de luttes affrontement affrontements à l'université de Thiès. Palté sur les étudiants. 48 heures d'intégration organisées par Sumis, cercle des étudiants de Meké à Saint-Louis. 23 juin 2021, montrant à Makissal que le peuple ne veut plus de lui selon Sonko. Lutte contre la désertification et la sécheresse. Le Sénégal s'est fixé de ses objectifs. Litige foncier à Touba, arrestation du chef de village de Tantali, ses proches et c'est sa libération. 327 accidents de la route enregistrés entre 2014 et 2020 à Catherine. La mairie de l'office Diasaka lance son mouvement et officialise sa candidature. Gendarmerie radier des cadres de e Touré réagit pour Sengal Berger Abuba tué à coups de machette par des voleurs. Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Minduka. C'est votre chaîne de collection. TV. Merci de nous avoir suivis et nous en rendez-vous tout à l'heure pour la partie Wolof, restez toujours en compagnie des programmes de boxing de collection TV. Merci beaucoup.